Bonjour à vous, on vient de finir notre réunion mensuelle du Sous, donc comme le mois dernier, on vous propose de faire un petit compte rendu vidéo. Alors on commence avec Francis. Francis, tu vas nous parler de notre travail de ce matin sur les supports de communication. Bonjour, oui, donc on a revu nos supports de communication puisqu'on n'en a plus. Donc on a refait trois supports, une carte de visite recto verso avec un côté... Euh, association et un côté collectif Monnaie Libre. Un triptyque grand public euh, simple et un, un, un triptyque plus compliqué pour les gens qui connaissent un petit peu, qui voudraient plus de détails. Mais donc ça, on ne l'a pas encore fait. Voilà, on, on, les deux triptyques seront peaufinés plus tard. Donc c'est ça, l'idée, c'est d'avoir une petite carte de visite pour les gens qui veulent juste le, le contact. Euh, et puis après, pour ceux qui veulent un petit peu plus d'informations, avoir quelque chose d'accessible à tout le monde, mais sans avoir forcément fait de. Conférence, euh, d'avoir euh, voilà, vraiment l'information de, de base. Et puis un dernier qui est plus détaillé, c'est ça pour les gens qui euh, se poseraient des questions un petit peu plus précises, qui voudraient des renseignements plus précis, c'est ça un petit Exactement. peu on a Tout compris. Bah, on, a, on a besoin à peu près de 1000 exemplaires par an pour notre association en Mayenne. Donc, on arrive à la fin du stock. Donc, euh, voilà, il va falloir qu'on re renouvelle un peu ça dans, au cours de début semestre 2019. Oui, on fera un trimestre semestre. Ouais. D'accord. Bon, merci. Mireille, si tu veux bien nous parler un peu de, du retour de ce qui se passe dans l'Orne. Je crois que tu as eu une actualité chargée. Donc, nous, on a eu deux événements. Un premier, c'était un marché. Donc, euh, comme, le, comme le marché précédent, il y avait beaucoup de monde, des gens nouveaux, des anciens. Et ce qu'on a constaté, euh, c'est que les personnes qui viennent, euh, qu'on n'avait jamais vues, sont très, très intéressées par tous les échanges, par les achats qu'ils peuvent faire euh, grâce à la monnaie libre. Donc, on est quand même assez content. Et le prochain marché, ce sera encore un dimanche. Ce sera le dimanche 20 janvier. Et suite à la demande de personnes qui étaient là, on a décidé de faire euh, une fois un dimanche, une fois un samedi, de manière à pouvoir euh, contenter un petit peu tout le monde. De la même façon, on a eu plein de retours sur des personnes qui aimeraient voir davantage de producteurs locaux, d'artisans, de... et qui demandent aussi qu'on puisse annoncer tous les services que les uns et les autres peuvent rendre en monnaie libre. C'est très très bien parce que toutes ces expériences-là nous montrent ce qui manque un peu et ce qu'on va pouvoir améliorer par la suite alors j'ai une petite question dans ces marchés, alors comment ça se passe pour les gens qui découvriraient, donc tout est à vendre en june acheter en june, est-ce qu'il faut un compte obligatoirement avant, est-ce qu'il faut un téléphone pour payer, est-ce qu'on doit payer par ordinateur, voilà concrètement quelqu'un qui voudrait venir pour la première fois à un marché en june comment ça se passe Alors tout est possible donc les gens qui n'ont pas de compte peuvent quand même faire des achats-ventes alors, euh, on peut aussi, les gens qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas d'ordinateur, on peut tout écrire sur des petits carnets ou sur des papiers. D'ailleurs, on a fait des carnets, mais j'ai tout rangé parce qu'il faut que je m'en aille. <rire> Et donc, après, il, su qu il suffit qu'ils aient un ami qui fait la, la transaction à sa place euh, sur un ordinateur euh, ultérieurement chez lui. Voilà. Donc, je peux parler de je, le oui. deuxième événement. Donc, c'est samedi 8 décembre il y avait une rencontre sommet normand du libre et ça, regr ça regroupait euh, toutes les personnes intéressées par les logiciels libres euh, au niveau de toute la Normandie. Et donc là, il y avait quand même euh, 38 ou 40 personnes. Et là, il y a eu une personne de notre groupe, Pascal, qui tenait le stand de, de Monnaie Libre et qui a répondu toute la journée aux questions des, de ces geeks qui sont très très intéressés. Et donc, on va faire beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Donc, c'était une très, très bonne nouvelle. Merci beaucoup à Nicolas d'avoir organisé ce, cette rencontre. Merci. Alors, Anne, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de l'AG euh, qui, je crois, aura lieu euh, en mars 2019? Oui, avec plaisir. Alors, déjà, à vos agendas, puisque c'est pour samedi 9 et dimanche 10 mars 2019. Ça se passera à Mayenne, comme l'an dernier, au Centre Les Possibles. Alors, euh, on commencera en fait en milieu de journée le samedi par euh, Assemblée Générale, donc en début d'après-midi. Mais une Assemblée Générale, bon, bien sûr, statutaire, administrative, mais où il y ait vraiment euh, des, des échanges euh, créatifs, constructifs et où des, les Enfin les groupes de travail puissent tout de suite se mettre à travailler ensemble pour euh, démarrer euh, les, des actions. Et ensuite, euh, atelier cuisine euh, vers 17h pour euh, offrir un repas du soir en juin. Et puis euh, soirée euh, festive, donc avec repas, concerts, scènes ouvertes, enfin concerts, conte, euh, etc. Et le dimanche, on commencerait en fin de matinée. Il y aurait le, des ateliers, dont un atelier, comment expliquer la monnaie libre, un G-Marché et un jeu G economicus tout ça en parallèle. Le jeu qui commencerait vraisemblablement après le déjeuner partagé. Donc plutôt l'AG euh, au calme le samedi. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que tout faire en parallèle, UG Marché, etc., ça demandait beaucoup de sollicitations pour ceux qui voulaient être disponibles à l'AG, c'est ça. Donc vraiment, on sera disponible à l'AG pour travailler sur l'organisation de l'association du sous. Et puis, à partir de 17h, là, on fait la fête sur deux jours. Donc, et toutes les bonnes volontés, évidemment, sont les bienvenues. On va démarrer les commissions pour organiser cet AG à partir de, du mois prochain. Alors, un autre retour, eh c'est notre participation euh, avec euh, Anne et puis Gaëlle euh, qui étaient là ce matin euh, aux rencontres de la monnaie libre qui ont lieu à Bordeaux. Euh, donc, je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui sont euh, en ligne, quasiment toutes en fait. Euh, donc, n'hésitez pas à les consulter. Donc, euh, voilà, sur, sur YouTube par exemple, vous pouvez taper rencontre de la monnaie libre Bordeaux, vous aurez toutes les vidéos. Et elles sont également hein, déjà en partie sur une chaîne libre, l'alternative libre à YouTube. Pierre mais bon, vous retrouverez, ça, vous retrouverez ça dans la chaîne DRML, enfin ou le site DRML. Et ces rencontres, moi, je les ai trouvées vraiment formidables. Et encore une fois, un très grand bravo et merci aux organisateurs. C'était vraiment, vraiment du bonheur. Chaque journée était différente et enrichissante à sa façon. Tu voulais faire un retour d'expérience sur, sur l'atelier de comment parler de la june donc, moi, j'ai juste regardé sur Internet le, le retour des. enfin, les diffusions des vidéos qu'il y avait sur les dernières rencontres des monnaies libres à Bordeaux. Et donc, j'ai pu voir l'atelier que proposait Anne. Et c'est un petit peu pour ça que j'insiste pour qu'elle le refasse, parce que c'est vraiment super intéressant de voir comment on peut euh, toucher les gens, accrocher les gens grâce à cet atelier. Autre point d'actualité, euh, la GCOP, euh, donc nous vous en parlions, nous réfléchissons à nous organiser euh, en dehors de l'association du sou pour euh, euh, qu'il y ait des échanges qui soient faits, pouvoir acheter en gros auprès de producteurs et diffuser euh, bah, les produits, euh, que ce soit alimentaires ou dérivés, euh, dans, euh, dans différents points de la Mayenne. Euh, donc on fera une réunion pour euh, toutes les personnes qui sont intéressées pour participer à cette aventure qui débute. Donc il y a plusieurs dates qui euh, vous seront proposées par sondage euh, le vendredi 25 janvier ou le samedi euh, 26 janvier et la semaine suivante donc le vendredi 1er février ou le samedi 2 février. Donc ce sera aux alentours de 18h euh, la réunion ici à Martigny dans, le, dans les locaux que vous voyez ici. Et voilà, l'idée, c'est de, de mettre à plat tout ce qu'on a envie de voir dans cette coopérative, cette GECOP, qui est à construire ensemble. Donc, en fait, le rôle que joue l'association Le Sou dans le montage de cette GECOP, bon, bah, c'est que d'une part, on est un peu défriché, on s'est confronté aux réalités de qu ce qu'est un groupement d'achat, enfin, de distribution, etc. Ensuite, bon, bah, on a vu qu'il y a pas mal de gens qui sont très motivés et c'est ces personnes-là qui vont fonder la coopérative. Nous, on propose un cadre, euh, donc on va diffuser l'info puisqu'on a un fichier d'adresse, on propose, euh, si les gens le veulent, de l'animation pour euh, ça, mais ce pas les coordinateurs du SOU qui lancent ça, ça va être d'autres personnes et c'est très bien. Donc on fait un appel spécial à bah, tous les, les, les, les futurs acteurs et notamment les producteurs aussi, vous êtes les bienvenus à cette réunion. Si vous ne recevez pas l'information, eh elle sera disponible sur notre site internet www.le-sous.org Vous pouvez également nous contacter par email donc contact.le-sous.org Est-ce que j'ai oublié quelque chose C'est bon ben On vous souhaite bien du courage là où vous êtes, dans vos collectifs, partout où vous nous regardez, en Mayenne et ailleurs. Et n'oubliez pas, vous êtes libre d'utiliser la monnaie qui vous convient. Salut